2022. C'est le fin d'année. Déjà, quand on parle du fin d'année, beaucoup de nous cherchent comment faire pour pouvoir traverser cette fin d'année et rentrer dans une nouvelle année avec une bonne étoile. Comment rentrer dans une nouvelle année avec, de, avec une bonne chance Comment rentrer dans une nouvelle année avec de succès, avec de l'amour, avec de longévité Comment faire pour ne pas être attaqué par la sorcellerie dans une nouvelle année Comment faire pour ne pas être attaqué les mauvais oeils dans une nouvelle année comment faire pour que toutes ces activités commencent à marcher plus fortement que l'année passée voilà je suis là aujourd'hui pour vous dire que je dispose des rituels des grands rituels de la magie branche dans cette forêt sacrée ici je fais des euh, rituels euh, avec des 41 sages qui travaillent dans la forêt sacrée ici et les entités positives et je fais des euh, rituels de divinités se fait tuer ici dans la forêt sacrée ici pour vous être pour vous désenvoûter voilà on est d'accord pour rentrer dans une nouvelle année avec de longévité avec des succès avec de l'amour avec de la réussite avec une bonne étoile comment faire pour prospérer ses activités comment faire pour prospérer sa vie dans une nouvelle année je dispose de rituels de grands rituels voilà c'est pour vous annoncer cela donc pour toutes vos préoccupations je suis là pour vous répondre. Euh, N'hésitez pas à me contacter sur plus du 129 63 20 06 77. Professeur Je vous remercie et à bientôt.